Bonjour, je vous avais promis de vous faire une vidéo sur nos amours de l'été 2021. Pourquoi Comment je vais m'y prendre Déjà, en deux mots, en quelques phrases, voilà l'idée. L'idée, c'est regardons. Il y a un tas de planètes qui nous concernent, qui évoluent en permanence, et parmi celles qui ont la plus belle influence, incidence sur notre vie amoureuse, affective, en fait, on regarde Vénus. Pourquoi est-ce qu'on regarde Vénus Parce que c'est l'élément c'est la planète qui nous renseigne sur la manière dont nous vibrons, sur le plan affectif, émotionnel, c'est notre disposition naturelle à chacun à créer des liens, du rapprochement à faire en sorte que... Euh, en fait, un thème astrologique individuel, c'est comme un orchestre. Chaque planète a un objectif, une mission, un but, euh, un travail à, à réaliser, en fait, tout simplement. Et puis, chacun joue sa partition. Et le but du jeu, c'est de faire en sorte que cette partition soit homogène, que chacun fasse bien son boulot, tout simplement. Donc, vous avez Soleil, conscience, Lune, les ressentis, Mercure, la communication, Vénus, le monde affectif, celui qui est celle qui m'intéresse, Mars, la capacité agile, et ainsi de suite. Là, la vidéo dont je vais vous parler, je vais polariser sur Vénus qui est l'élément fluidifiant, qui est le paramètre charme qui est notre disposition à aimer, tout simplement. C'est ce que je regarde euh, au niveau individuel. Je retrouve une carte du ciel de quelqu'un individuellement. Hein. Je regarde où est Vénus, parce que ça nous renseigne formidablement sur notre capacité à aimer. Euh, en deux mots, je fais vite fait le tour de tête comme ça. Hein. Une Vénus en bélier est une Vénus passionnelle qui s'enflamme. Une Vénus taureau est une Vénus qui aime s'enraciner profondément dans les sentiments, avec une, une sensualité réelle, une Vénus en gémeaux a énormément besoin de communication sur le plan intellectuel, de, de bouger, de parler, d'échanger. Une Vénus en cancer est une câline affectueuse, hein, souvent une véritable mère poule pour ses enfants. Une Vénus en lion adore idéaliser l'autre. Une Vénus en vierge est plutôt une analyste qui, elle aussi, a besoin de communiquer, de comprendre. Une Vénus en balance, c'est la quintessence du charme, grand besoin d'être aimé. Une Vénus en scorpion va aimer le passionnel dans une relation amoureuse. Une Vénus en sagittaire a plein d'idéaux, va adorer les voyages. Jamais elles sont aussi amoureuses que quand elles sont en voyage, mais l'une en. Mais, mais Vénus en Sagittaire, mais Vénus en Capricorne, c'est celle qui a le sens du devoir, qui est d'une fidélité à toute épreuve, qui est vraiment la fiabilité incarnée, ce sont des bonnes affaires. Bon, ce pas toujours les plus passionnés sur le plan purement euh, euh, affectif, mais qu'est-ce qui sont fiables Les Vénus Verso, les reines, les reines de l'amitié amoureuse, et les Vénus Poissons, les romantiques. Euh, les délicates, les raffinées, les esthétiques, les imaginatives, donc chacun a à la base une position de Vénus qui nous donne une couleur, qui n'est pas toujours du même signe comme le signe solaire, il y a une chance sur trois en fait, et puis là ce que je vais faire, je vais vous parler du périple de Vénus pendant tout l'été, entre juin et septembre, et même octobre, tiens, tant que j'y suis je les ai faits, et euh, en fonction de l'endroit où se situera Vénus dans le ciel, nous serons tous plus ou moins gâtés, concernés, euh, positivés, encouragés, et nous aurons des moments durant tout cet été où le charme sera plus marqué. C'est ce que l'on va regarder maintenant. Allez, c'est parti. Donc, jusqu'au 2 juin. Jusqu'au 2 juin 2021, Vénus est en Gémeaux. Quand Vénus est en Gémeaux, elle donne un charme fou à mes Gémeaux. La communication est fluide, euh, l'aptitude à, à créer la connexion avec de l'esprit, de l'humour est optimisée. C'est excellent pour qui Pour mes Gémeaux, donc pour mes signes d'air, pour mes balances, pour mes versos. Et lorsque Vénus est en Gémeaux, elle veut du bien à mes béliers, à mes lions. Vous cinq jusqu'au 2 juin, tout va bien. Ensuite, entre le 2 juin et le 27 juin, entre le 2 juin, et le 27 juin Vénus sera dans Cancer. Et lorsque Vénus est en cancer, elle apporte énormément d'affection parce que cette position en cancer favorise des rapprochements euh, émotionnels et donc va apporter pour le coup beaucoup de charme à qui à mes cancers, à mes scorpions, à mes, à mes poissons, à mes signes d'eau. Et lorsque Vénus est en cancer, elle veut aussi du bien à mes taureaux et à mes vierges. 5, c'est votre période, là, entre le 2 et le 26 juin. Ensuite, en, le 27 juin, pardon. Ensuite, à partir du 28 juin jusqu'au 22 juillet, Vénus va rentrer dans le signe du lion. Vénus en lion Qu'est-ce que ça donne Ça donne une sorte de flamboyance, de chaleur des élans. Vénus dans le signe du lion va protéger, va donner, apporter beaucoup, beaucoup de charme à mes béliers, à mes lions, à mes sagittaires, et également, si la Vénus est en lion, à mes balances hein, et à mes gémeaux. Encore une fois, vous êtes, vous, dans cette période extrêmement propice pour que ça se passe bien au niveau cœur. Ensuite, à partir du 23 juillet, donc du 23 juillet au 16 août, Vénus sera dans le signe de la Vierge. Lorsque Vénus est dans le signe de la Vierge, elle favorise qui ben mes Vierges et puis tous mes autres signes de Terre, mes Capricornes, mes Taureaux. Et puis, quand Vénus est en Vierge, elle veut du bien à mes Scorpions et à mes Cancers. Vous cinq, cette période est particulièrement heureuse entre le 23 juillet, on l'a vu, hein, et, le 10, et le 16 août, 23 juillet, 16 août. Ensuite, à partir du 17 août, qu'est-ce qui se passe Eh bien, Vénus rentre dans le signe de la Balance. Et lorsque Vénus rentre dans le signe de la balance, elle, a, elle, elle est divinement heureuse, j'allais dire, dans le signe de la balance, parce que c'est le signe où elle est en ce qu'on appelle en maîtrise. Et en maîtrise, le charme, la douceur, la délicatesse, la gentillesse, le, le besoin d'être aimé, très très important chez Vénus-Balance, est, est très marqué hein, à cette époque de l'année. Quand Vénus est dans ce signe, elle est encore plus diffusante d'énergie fluidifiante sur le plan amoureux. Et elle va apporter un charme fou. À mes balances, à mes gémeaux, à mes verseaux et donc à mes sagittaires et à mes lions. Ça, c'est une période particulièrement sympa, là, entre le 17 août et le 10 septembre. Et puis, on arrive au 11 septembre, date symbolique, où Vénus va rentrer dans le signe du scorpion. Hein, tous les ans, ça change, en fait. Le signe des révolutions des planètes, il est évolutif. Le 11 septembre, Vénus entre en scorpion, et elle va y rester jusqu'au 7 octobre. Lorsque Vénus, l'amour, est dans le signe du scorpion, elle prend une coloration passionnelle, très forte, très dense. On aime avec toute son âme, avec ses tripes, et puis c'est entier, quoi, ce sont des périodes passionnelles qu'il faut surveiller un peu, parce que ça peut être très puissant. Et, et Vénus en scorpion va protéger donc mes scorpions, période de charme tout particulier pour mes scorpions, mais également mes cancers, mes poissons, mes capricornes et mes Vierges. Voilà. C'était vite fait, un petit tour, j'ai dit que je le ferais, hein, les amours de l'été, à partir de Vénus, peu sur Vénus. Hein. Vénus, encore une fois, je vais vous le faire vite fait, parce que tout ça c'est du basique, mais c'est bon, bon, bon de le savoir. Quand on fait un ciel, on réalise un ciel individuel, on va s'intéresser à plein d'éléments. Hein. Il y a le soleil qui est le chef d'orchestre, hein. il y a la lune qui est euh, peut-être le premier violon, il y a Vénus qui est, qui est le pianiste, il y a Mars qui est la grosse caisse. Hein. Euh, chaque planète a un rôle et le but c'est de créer l'harmonie entre tous ces éléments-là. Alors on a tous individuellement dans nos profils des, des points d'appui sur lesquels on est plus à l'aise. Hein. Par exemple euh, les martiens, les martiens c'est les moteurs, les gens profils actifs dans la vie, hein. les béliers, les, les scorpions, les capricornes, ils vont à l'affrontement, hein. ils sont courageux quoi plus que la c'est comme ça c'est leur truc après vous avez euh, les Vénusiens les Vénusiens sont ceux qui jouent sur le charme l'affectif les, les, les, les taureaux les balances vous voyez c'est leur constituante numéro un après vous avez les Mercuriens les, ceux qui sont dans le mental la communication les Gémeaux les Vierges hein, et des choses comme ça qui sont intéressantes vous avez les Jupitériens les Jupitériens c'est qui Ils sont les Sagittaires l'optimisme les Poissons la délicatesse la finesse vous avez les Saturniens les Capricornes les Verseaux hein, la rigueur le travail hein. Vous avez les Uraniens, encore une fois c'est le de Verseau, deux planètes maîtresses, la créativité, l'originalité, la nouveauté. Les Neptuniens retournent chez les poissons, puis en Lyon aussi Neptune exaltée, il ne faut jamais l'oublier, les idéaux, les passions de l'esprit, des ressentis. Et puis enfin vous avez les Plutoniens qui sont mes scorpions, qui sont des profils qui vont vraiment en profondeur, qui creusent, beaucoup de psychanalyse chez mes scorpions. Voilà, bon, c'était vite fait, un petit tour pour les amours de l'été. J'aime bien, on va faire ça, c'est des bonnes énergies. On récupère un peu, un peu d'oxygène, ça nous fait tellement de bien. Euh, tiens, je, je vous prépare un truc qui est le calendrier de chance et de prudence. Ça fait un mois ou deux, là, que j'ai essayé ça avec mon camarade Olivier. Euh, cliquez quelque part, vous allez voir un truc. Chargez-le, c'est gratuit, c'est gratuit. Et il y a les mouvements de la Lune, quand elle vous veut du bien. La Lune, c'est des humeurs, c'est vraiment quand on est dans un bon état d'esprit. Et puis parfois, la Lune, elle forme des angles un peu compliqués, parfois avec des pleines Lunes, des choses un peu, un peu plus ardues. Puis je l'ai signalé, voilà, Olivier m'a construit ça, donc moi j'ai rempli les cases, hein, tout simplement. Euh, encore une fois, essayez, c'est gratuit. Pendant que c'est gratuit, allez-y, parce que euh, c'est du tard, enfin, à un moment ou un autre, ce sera peut-être moins gratuit. Quoi. Mais là, c'est gratos. Profitez-en, faites-vous plaisir. Mes positions lunaires, c'est vraiment très parlant. Euh, vous devriez l'apprécier, et puis ça, ça me fait plaisir, en tout cas, de partager tout ça. Euh, merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour, pour vos partages, justement, pour vos gentils commentaires, euh, pour qu'on partage ce qu'on aime, quoi, tout simplement. À très vite. Merci. Abonnez-vous.